Jaker Ibarra est une chaîne YouTube présentée par moi, Jaker, et montée par mon pote Madarix. La première vidéo est sortie aujourd'hui et son but est de vous partager ce qui nous fait kiffer, tout simplement. Le but est principalement de vous faire découvrir, ou redécouvrir, de nouvelles chaînes YouTube, mais aussi de vous parler de cinéma, de séries, de comics, de mangas, de jeux vidéo, de tous les sujets qui peuvent nous intéresser, et vous intéresser aussi. À ce moment, de Youtubers, on est censé parler des stats de la chaîne. Le nombre d'abonnés, de vidéos, le nombre de vues, etc. Mais étant donné que ma chaîne n'a pas encore de vidéos, ça n'a pas vraiment de sens. Du coup, j'ai décidé de vous mettre les stats de Squeezie. Bon, ok, ça a aucun rapport, mais ça flatte mon ego de mettre des chiffres aussi gros en parlant de ma chaîne qui vient juste de débuter. Alors, je donne des chiffres, c'est un peu nul de parler en chiffres, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est un truc qui a, qui a marché, qui vous a plu. Quel type de vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne Alors déjà, il y a l'émission principale, à savoir Youtubers, qui parle de chaîne Youtube qui mérite plus de visibilité, et dont vous êtes actuellement en train de regarder un épisode. Il y a l'émission Actual qui parlera de l'actu du moment, que ce soit en rapport avec Youtube, ou même des films, des séries, des jeux vidéo, etc. Il y aura sûrement des épisodes de Youtubers hors série, pour parler des thèmes spécifiques plutôt que des Youtubers. Par exemple, Halloween sur Youtube. Quand la police demandera à Joanne pourquoi avoir choisi ce soir précis pour commettre le meurtre, elle répondra qu'à Halloween, il n'est jamais étrange de voir une personne au visage masqué. Ou Noël, ou des sujets de société évoqués par les Youtubers, on verra bien. L'émission CTRL Z qui sera un format court qui permettra de revenir sur des conneries que j'ai dites dans l'ancienne vidéo, ou alors d'argumenter des choses qui ont mal été comprises ou mal été expliquées. Ça me paraît important d'avoir une émission où je peux revenir sur ce que j'ai dit pour éviter que les gens croient des choses fausses. Les analyses aussi, c'est un titre provisoire. Qui seront des réflexions ou des critiques sur des films, des séries, etc. Avec plus de recul que pour les actuels, Le but est de faire un petit état des lieux d'une œuvre, de donner les points positifs, les points négatifs et dire pourquoi personnellement j'aime bien cette œuvre ou pas. Alors, ça fait beaucoup de types de vidéos différentes et j'ai encore quelques idées sous le coude, mais je préfère m'en tenir à ça pour le moment. Et si j'arrive à faire tous ces formats-là, ça sera déjà pas mal. En ce qui concerne la régularité, les épisodes sortiront quand ils seront prêts et je vais pas m'imposer des délais. Fonctionner sur internet, il faut sortir une vidéo par jour maximum, une vidéo par semaine Faites du consommable au final, que pensez vous de cette chaîne YouTube, me direz-vous C'est une chaîne communautaire, faite pour partager ce qui me plaît, que vous partagez aussi ce qui vous plaît. Comme à la fin de chaque épisode de YouTubers, je vous mets un sondage. Afin de varier les plaisirs, dites-moi ce que vous préférez pour la prochaine fois. Une chaîne de moins de 1000 abonnés ou une chaîne qui a entre 10 000 et 100 000 abonnés. Vous pouvez aussi mettre dans les commentaires le nom des YouTubers que vous aimez ou de vous-même si jamais vous faites des vidéos, afin de faire partager ou de les proposer pour un futur épisode de YouTubers. N'hésitez pas à me faire des retours concernant ce premier épisode, sera pareil pour les prochains, sur ce que je pourrais améliorer et sur ce que vous aimez aussi, ça fait toujours plaisir. C'est maintenant l'heure du traditionnel speech de fin de vidéo. Vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter. Post bleu, post bleu, post bleu, bleu. Mettez 200 000 bleus. J'ai 300 000 mille bleus. Il faudra mettre cent mille pouces bleus. Vous ne pouvez pas me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat ou Tinder. Et vous ne pouvez pas me faire de dons via Tipeee, Utip, Western Union. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et à une prochaine sur YouTube. Tchuss. Vous ne pouvez pas me suivre sur Twitter, Facebook, YouTube. Euh, si, YouTube, on peut, hein, c'est possible. <rire>